Salut Youtube, je suis actuellement en game dans le top 4 Je vais gagner cette game et j'aurais aimé que tu la regardes parce que je suis le lendemain du Z-Event C'est un événement de ouf, commente si tu l'as suivi Pensez à vous abonner, liker, commenter. on est bientôt aux 200 000 abonnés Des bisous 8 e ah bah c'est très très propre C'est très très très propre pour une première participation tu vois Je voulais juste soutenir que, le fait que la communauté a été incroyable tu vois Sinon, tu veux un café bien chaud oh, de ouf Tatanus tu, tu vois mes petits yeux qui sont en train de se fermer c'est ça frérot? Oh oui mais ouais oh oui mais Jack White le Ah, comme je vous ai dit, un hein, des moments qui m'a le plus touché et... Et, que, et que je peux pas avoir en image, ça a été ma, ma discussion avec, euh, avec Zerator à, à la fin, hein. c'était vraiment quelque chose de... c'était ouais. Ça, ça se passe de mots les gars. Le clip est insane. C'est vrai, les gars. C'est vrai qu'il y a eu le clip de monsieur Omea sur Twitter qui a été reveal aux 100 000. D'ailleurs, les, les modérateurs, n'hésitez pas à le dropper là dans le chat si, si jamais, tu vois. Wow, merci Narson pour les... Pour la thune. Pour les pépettes, pour le flouze. Pour la maille. Je l'ai regardé 15 fois le clip. Oh tes yeux. Ouais, je crois que j'ai un petit down là, les gars. <rire> je... je crois qu'il y a un petit coup de mou qui vient de se passer, les mecs. <rire> voilà. en moins, c'est... C'est exactement, de toute façon, l'image que je voulais. Je voulais que, à la fin de l'événement, je sois tellement mort qu'il me faille des jours pour m'en remettre et euh, de donner le meilleur, tu vois. Donc, euh, c'est parfait. Là, c'est, euh, je voulais vraiment parler avec vous, mais vous. Hop. Je vais m'amuser un peu à Call of, on, on va botter encore un peu. Et ce soir, du coup, je vais, je vais me mettre tranquille, je vais aller voir Alex, Moment, tout ça. À quand le live 24h oh, Ah, bah j'ai un an pour le faire, gros, je suis tranquille. En gros, tu vis une année de malade. Ouais, C'est la deuxième année de malade, les gars, qu'on vit à la suite. Je sais pas à combien d'années de malade on a le droit, les gars, mais on est pas mal, là. Bonjour, l'homme marié. Je suis pas un homme marié, je suis un homme emprisonné. Un homme qui avait sa liberté. Un homme qui a eu sa liberté arrachée. Le seul truc que je voulais. Eh frérot. Mourir. Année de malade. Ouais What's Petite stat, chaud. N'oublie pas, 10% des divorcés sont mariés. Quoi Quoi 100% frérot. Pas 10%. Ces stats sont mauvaises, mon ami. reconnaissance. J'ai eu ma chance Ah des Z Karim Tu streamhackais Ça fait deux fois Attendez s'il m'a apporté un petit café bien chaud les gars Je suis au max ah. Oh reviens la voir <coughs> Reste là où t'es Un petit café bien chaud les gars Je pense que ce soir je vais carburer au rhum Du rhum, du miel Je vais être, je vais être bien les gars De la bière dans deux yeux Ah oh, non non du rhum du rhum du rhum Faut que je puisse endormir mes sens frérot Regarde si j'avais pas de rhum C'est à ton avis je pourrais faire un 3-6 comme ça gros Rhum Tu vois Heure du décès. Bah je sais pas... J'ai pas les mots. 13 h 01 c'était ça l'heure Parce ça disait quelle heure Secouez-moi pour avoir une réponse. Quoi Je sais pas ce que ça a dit. Arnaque N'empêche, toutes les personnes qui streamaient sur h z 1 sur... Sur Call of, hein. les mecs même si t'es en event caritatif pour lever de l'argent tout ça, ils étaient là en mode full cancer, mec je me suis dit mais, mais, mais qui sont ces personnes tu vois à quoi ils ressemblent tu vois A votre avis il va s'échapper Il jouait sa vie de ouf ou c'est moi ce mec là Bah non du coup bah ouais logique On est toujours avec une arme de base les gars Quoi hein Oui Non Crack par quelqu'un sur, euh, sur le toit, mais... mais je ne sais pas qui est cette personne, you know. À votre avis, j'ai un shot là, les gars. On a tellement une vue sur tout que je pense que j'ai un shot. Faut juste regarder loin, les gars. Vise grand, tu manqueras de peau. Petit, ah, mort, ouais. tu le rateras d'un bouton de chemise. Le marteau. Appelle-moi. T'as une aisance sur le jeu c'est fou. Ah les jeux de shooter c'est ma cam frérot. Faut bien être bon dans un domaine. Moi je suis, je suis plutôt mauvais dans un, un peu partout. Mais j'excelle dans les jeux vidéo gros. Gaz Rejoignez la nouvelle zone de... On est à 15 kills les gars. On... Est ça, est les gars on... des Sauf Fall Guy quoi. Non mais je parle de vrai jeu frérot. C'est comme si tu me parlais de Fortnite là. Et dessus. Ouais c'est ça. Tu vas bouffer de la neige en forêt. Quoi Wow. sauf lol ouais ouais mais lol lol j'ai j'ai l'impression la... que le frérot tu vois je vais pas vous mentir et hey, tire je te laisse tirer en premier allez à mon tour maintenant gagné Droite ou gauche Il va être à gauche encore. Je vous parie que celle-ci sera la bonne. Elle passe à travers les balles. Je vous laisse juger de vous-même, mais euh, j'ai complètement l'impression que mes balles passent à travers, tu vois. C'est méchant comme la taille celui-ci. J'ai mes balles qui sont passées à travers. Il y en a au moins 4 ou 5 qui sont passées à travers sur les 8 tirs dans la tête. Ouais les gars, c'est la vidéo YouTube post ZD20 les gars. La première game à la maison, on mettra. On dira « Waouh Chouasse Waouh !»« Moi le téton Waouh !»« Croque ma mamelle wap, un petit box de l'arbre qui était large, c'est possible Kodashi, ça fait partie des options à... Des options à... <coughs> Interception d'objectif Effectué. Je vais aller là-dessus pour euh, aller chercher des euh, des drones, les gars. Ça pourrait vraiment servir. T'as besoin d'un miel citron. Cocaïna. Cocaïna. Oh, co -co -co -co -co co -co -co Cocaïna. Cocaïna. Cocaïna. Cocaïna. Cocaïna. Du rhum, il faut, les gars. Du rhum, ouais, du miel. Même du shit un peu, ou de la weed. Tout ce qu'il y a qui traîne les gars, je vais tout prendre. J'appellerai ça du Tafalgan. Oh, il y a quelqu'un dans cette maison les gars. Ce quelqu'un, on l'appellera Antoine. Antoine actuellement il a peur. Antoine il se pose des questions. Il se dit putain, je suis dans la merde. Il y a un camion qui attend à côté de ma maison, il y a le gaz qui arrive. À un moment donné il va falloir que je sois un homme et que je porte mes couilles. Et que je sors de cette maison. Mais je vais sortir la boule au ventre. Putain à noircir mon pantalon Ah oh, j'aurai me chier dessus Ah ça pue vraiment la merde comment je vais faire Ah mais j'ai peut-être une idée Je vais aller d'abord dans la petite cabane de jardin Puis après Je vais aller à, dans le lieu dit Ah c'est bon Hop, Je sors J'ai l'impression qu'il regarde pas choix Hop, On paralyse oh, mais Qu'est-ce que tu faisais devant le camion frérot ne jamais affronter un joueur à chien près de son véhicule, jamais Saloperie de rat les gars Je les déteste Jean-Michel Buisson Ah les gars ils ont pas d'honneur cela. là Salopard de rongeur. On va faire le deuxième truc à Buisson les gars À tous les coups, il y aura encore un enculé On met la musique à l'avance un truc là Ok Salut Youtube, je suis actuellement en game dans le top 4 euh, je vais gagner cette game et j'aurais aimé que tu la regardes parce que je suis le lendemain du ZD20. C'est un événement de ouf. Commente si tu l'as suivi. Pensez à vous abonner, liker, commenter. On est bientôt aux 200 000 abonnés. Des bisous. Le karma chaud. Y a pas de karma, gros. Y a pas de karma, frérot. Ce jeu, euh, il est trop simple. Regarde. Calme-toi, André. Eh, regarde, regarde. ce jeu n'a aucune difficulté. Il n'y a pas de karma, je sais pas quoi. C'est du positionnement et du tir, messieurs. Oublier dans les mains de nous polluariser Les autres dans son cœur, ça ne peut sauver Il a l'air et la manière de nous faire rêver. Il a l'âme et la vie et un écart de sang J'ai Merci Félation. A <rire> <rire> la prochaine poulet. A la prochaine poulet. <rire> Le mec s'appelle Félio48, je l'appelle Félation. <rire> oh putain, je suis fatigué. <rire>